Bonjour les amis je suis dans le sud de Tenerife. vous voyez derrière moi la mer le soleil euh, génial ici à Tenerife, dans le sud. Dans cette vidéo je voudrais répondre à la question faut-il des diplômes pour devenir un bon trader Eh bien s'il y a bien une activité une profession dans laquelle les diplômes ne vous serviront absolument à rien c'est pour devenir trader. Alors vous allez me dire oui mais il y a des gens qui disent qu'ils ont des des tas de diplômes dans ce domaine-là bah ben oui bon ben déjà vous pouvez voir la qualité euh, de leur enseignement et euh, bon ça ne sert absolument à rien. Un diplôme en finance, euh, un diplôme en économie ça ne va pas vous aider à devenir un bon trader. C'est comme si euh, vous disiez est-ce qu'il faut un diplôme pour devenir euh, un champion en tennis? Est-ce qu'il faut un diplôme pour devenir euh, bon footballeur? Ben non, un diplôme ne va absolument rien. En, vous aider en rien, euh, ce qu'il faut c'est apprendre des techniques, euh, apprendre vraiment à utiliser euh, une plateforme de trading, à utiliser des indicateurs, à comprendre les marchés mais euh, les diplômes ne vous enseignent pas ça, il n'y a aucune université qui va vous enseigner ce genre de choses. On peut vous, aide, vous enseigner des bases théoriques sur la finance etc. mais encore ça ne va pas vous aider. J'ai parlé hier à un, à un ancien banquier qui m'a appelé et là aussi il me disait que ça fait des années, il est passionné par le trading, etc. Il a suivi différentes formations, mais il n'arrive pas à décoller et il en parlait à ses, ses collègues banquiers, etc. qui en ont un peu marre de la finance, etc. etc. qui lui disait « Ouh, fais attention, en bourse le trading, etc. C'est dangereux, etc. » non pas dangereux à partir du moment où vous connaissez les techniques, vous savez trader avec prudence, mais ça, ça, ça s'apprend bien sûr et ça ne s'apprend pas par soi-même. Il faut bien sûr suivre des formations, mais trouver les bonnes formations qui vont réellement vous aider à apprendre des techniques, à apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quel marché trader. Mais, aucun diplôme, malheureusement, aujourd'hui, ne vous apprend cela. C'est bien dommage, c'est comme on n'apprend pas à gagner de l'argent à l'école, eh bien, ce serait bien qu'on apprenne des bonnes techniques de trading pour apprendre à gagner de l'argent sur les marchés financiers. Malheureusement, ça n'existe pas, mais il y a quand même des solutions. Vous pouvez suivre des formations, des bonnes formations, et vous arriverez à des bons résultats et à gagner très bien votre vie en trading. Entrer dans tous les jours un petit peu, il ne faut pas y passer toute la journée. Ça peut être une passion, vous pouvez y passer 20 minutes, une heure ou deux par jour et je peux vous assurer que vous pouvez déjà gagner pas mal d'argent de cette manière-là, plus que si vous passez euh, toute une journée dans un bureau. Mais euh, bien sûr il faut trouver de bonnes formations et ça fait des années que je suis dans ce domaine-là. J'ai acheté pas mal de formations, j'ai vu ce qui était valable, ce qui n'est pas valable et j'ai créé ma propre formation, ça fait des années donc, que je commercialise mes formations, j'ai bien sûr les retours de mes clients, j'ai pu améliorer ma formation toujours pour répondre aux attentes de mes étudiants, s'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires et eh bien je refaisais des vidéos explicatives et je pense que maintenant je suis arrivé déjà à un très bon niveau euh, vu les résultats qu'obtiennent euh, mes étudiants. Vous pouvez voir les retours de mes étudiants sur mon blog sergedemoulin.com. Vous regardez Avis et vous verrez euh, les retours que je reçois régulièrement euh, des personnes qui suivent euh, mes formations. Donc la formation que je conseille c'est Scalping plus Ishimoku. Donc euh, j'ai trois formations Scalping. Donc Scalping 1-0, 2-0, 3-0. La 1 et 2. Je montre comment faire du scalping sur la plateforme MT4, plateforme gratuite, et euh, essentiellement sur l'euro dollar, donc sur le forex, très bon marché pour débutants. Et ensuite, lorsque vous voulez passer au niveau supérieur, vous regarderez le scalping 3.0 où là euh, donc je trade euh, sur euh, la plateforme ProRealTime. Vous verrez trader en live, vous comprendrez comment fonctionnent les différents indicateurs que j'utilise. Donc je vous détaille tout, les, tout le fonctionnement des indicateurs que j'utilise et vous comprendrez comment vous pouvez vous aussi arriver à gagner de l'argent sans diplôme, mais simplement en apprenant une bonne méthode de scalping. Le scalping, j'en discutais hier encore avec le banquier, il est tout à fait d'accord avec moi que c'est la meilleure méthode pour arriver à faire des gains rapides. Donc, si vous cherchez une méthode pour apprendre rapidement et avoir des résultats rapidement, eh bien, suivez une formation au scalping. Si vous êtes intéressé par ma formation au scalping, vous avez un lien ici sous ma vidéo, vous avez un lien dans la vidéo également, et vous verrez les, les différentes formations que je propose, mais je vous conseille donc Scalping plus Ishimoku vous pouvez même la payer en cinq fois si vous voulez, donc vous, verrez, vous recevrez l'entièreté de la formation dès votre premier paiement et euh, je vous fais confiance pour les autres paiements, mais je pense que vous ne serez pas déçu si vous choisissez cette formation, vous verrez comment vous pourrez évoluer très rapidement, mettre en pratique euh, très rapidement ma méthode et voir directement les résultats que ça donne. Donc oubliez les diplômes, oubliez les longues études si vous pensez euh, euh, vous lancer là-dedans pour devenir un jour trader, c'est absolument pas nécessaire. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mes vidéos eh bien je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube, ici en dessous de la vidéo vous pouvez vous inscrire, cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. J'espère vous retrouver prochainement dans une de mes vidéos et parmi mes étudiants. Et n'hésitez pas donc à me donner euh, vos résultats dès que vous démarrez avec ma formation. Et si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien, mais je pense que c'est assez clair dans mes vidéos, eh bien, vous me contactez. Je suis là. Vous pouvez me contacter par email de préférence et je réponds dans les 24 heures à vos questions. Et vous verrez que c'est pas chinois. Il suffit de suivre les indications de ma formation. Voilà, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.